Bonjour à toi, chers spectateurs. L'amour, c'est mieux que la vie de Claude Lelouch. Il euh, faut se dire que c'est quand même le 50 cinquantième film de Claude Lelouch. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et honnêtement, au vu de ces derniers films, je dois avouer que celui-là ne tentait pas plus que ça que déjà par son titre, il symbolise très bien le cinéma de Lelouch, qui parle encore et toujours des mêmes sujets, mais avec des personnages différents. Quoique pas tant, pas toujours. Donc du coup, j'allais un peu voir ce film en me disant « Je ne sais pas trop ce que je vais regarder, peut-être que je serai surpris. » Le résumé pour faire simple, Gérard, Sandrine, Philippe, Kev, tous ces personnages partagent leur vie, partagent leurs amours, partagent un goût pour le risque, mais aussi partagent une chose très simple. Ils ont tous rencontré la même personne qui leur a permis de voir la vie sous un nouveau jour, un certain Jésus. Euh, ben J'ai pas été surpris, parce que c'est encore et toujours la même chose. Euh, Claude Lelouch est un metteur en scène qui fait du cinéma comme il l'entend et qui ne cherche pas à modifier ses recettes. C'est assez surprenant parce qu'au sein du cinéma actuel, on voit beaucoup de, de cinéastes qui font partie d'une certaine dimension du cinéma français ou américain ou anglais se remettre en question et, et tenter de se renouveler au travers de leurs œuvres. Mais Claude Lelouch n'a pas l'air de vouloir faire ça et a l'air de simplement vouloir continuer à faire du cinéma comme il le fait d'habitude. Et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et honnêtement, ici, je trouve que ça ne marche pas de fou, c'est pas non plus mauvais comme film, parce qu'on le verra, il y a certains aspects de la narration et certains acteurs qui arrivent vraiment à nous emporter. Mais je trouve que dans sa majorité, le long métrage est très banal, ne tente pas grand-chose, se limite vraiment à une surface beaucoup trop sobre pour réussir à nous emballer totalement dans son récit. Ouais, Au final, c'est vraiment un film devant lequel on reste un petit peu statique en se disant « c'est pas ouf ». Et où du coup, ben... On sait pas quoi en penser à la fin, c'est vraiment bizarre ce genre de long métrage à regarder. Pour faire simple, il est évident que parfois certains auteurs ont énormément de mal à faire du cinéma, non pas forcément que ce soit dû à une forme de vieillesse ou simplement parce qu'ils ne parviennent pas à mettre en forme correctement un long métrage, mais peut-être simplement parce qu'ils n'arrivent plus à construire des histoires intéressantes. Claude Lelouch est un immense metteur en scène qui aura à jamais marqué l'histoire de notre cinéma, mais qui aujourd'hui ne réussit plus à construire les œuvres qui ont fait des grandes heures en tant que cinéaste, pour nous donner ainsi un moment de cinéma vague, maladroit, assez peu subtil, attachant par certains aspects, mais clairement bancal. En termes d'écriture, donc Claude Lelouch est comme toujours seul à l'écriture. Euh, Claude Lelouch est un metteur en scène qui me fascine parce que dans son écriture et dans sa conception de ses personnages, il veut faire en sorte que tous ses personnages fassent partie du même univers. Donc il va toujours trouver un moyen de les lier les uns aux autres. C'était déjà le cas dans ses deux voire trois précédents films et c'est une nouvelle fois le cas ici où il cherche à lier ses personnages avec une grande partie de son cinéma pour créer des parallèles avec certaines thématiques. Bon, Encore et toujours les mêmes, c'est-à-dire l'amour, la vie, l'argent, les potes... Euh... C'est des thématiques qui touchent plutôt facilement le spectateur, faut bien l'avouer là-dessus, il n'y a rien à redire, c'est efficace, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de transcendant là-dedans. Et que du coup, on n'est pas plus que ça impacté par tout ce qui se passe. Et en tant que spectateur, je me pose vraiment la question par moment de ce que Claude Lelouch cherche à nous traduire au sein de ses films. Parce qu'au bout d'un moment... Raconter encore et toujours la même histoire sur des films de quasiment deux heures avec des personnages qui n'ont quasiment rien à nous transmettre, mais qui eux tentent de partager des choses, ben, je trouve qu'au bout d'un moment ça va forcément finir par ne plus marcher. Après, par contre, ce que je trouve intelligent, c'est que Claude Lelouch a cette sensibilité-là et vu qu'en plus il fait un film à moitié de confinement, et ben du coup il se retrouve à devoir faire des scènes avec très peu de personnages. Et je trouve que du coup, lorsqu'on s'arrête sur les personnages de Sandrine et de Gérard, et ben là le film devient plus intéressant. Le film devient plus doux, plus émotionnel, plus sensible, plus sobre. Et là, du coup, on se laisse embarquer là-dedans. Mais ça veut dire qu'il faut quand même se coltiner avant quasiment 40 minutes de film, voire presque une heure, où honnêtement, on se demande « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a Jésus Pourquoi il y a des flics ?»« Et pourquoi je suis là ?» Dans la composition de sa narration, Lelouch est encore une fois beaucoup trop évasif et se perd clairement dans une démarche cinématographique et artistique stérile qui a du mal à passionner simplement parce que l'on sent qu'il est amoureux de ses personnages mais qu'il ne prend jamais de recul sur leur aventure. L'auteur français ne parvient pas à construire l'œuvre que l'on aurait dû attendre de sa part, surtout au vu de l'introduction qu'il donne à son sujet et de la forme qu'il semble vouloir donner à l'aventure de ses protagonistes. Mais du coup, malgré ses belles phrases autour de l'amour et de la vie, il est indéniable que son long métrage prend un peu trop son temps et se perd un peu trop facilement. En termes de mise en scène, alors là c'est plus compliqué. Euh, Claude Lelouch veut expérimenter. Mais pas de l'expérimentation comme certains cinéastes ont tendance à le faire en cherchant à repousser les limites de la création audiovisuelle. Si je devais vous prendre un exemple un peu dans la même veine de Claude Lelouch, Steven Soderbergh, lorsqu'il fait Paranoia, il cherche à amener quelque chose de plus au sein de sa réflexion et au sein de son idée de vouloir tourner avec un iPhone. Ici, Lelouch fait un peu la même chose. Il y a une grande majorité du film qui est tourné à l'iPhone. Il y a une autre majorité du film qui est tournée avec des caméras, mais il y a aussi une grosse majorité du film qui est tournée à l'iPhone et ça se voit. Ça crève les yeux. Et c'est pas très beau. C'est pas très beau parce que du coup, on sent euh, une image qui est trop fragile. Dans le sens où c'est une image sur laquelle il n'a pas pu beaucoup travailler visuellement. Il n'a pas pu y apporter une profondeur, un, un travail du champ, un, un travail du flou, des, des choses comme ça. Et du coup, l'image semble très plate. Donc du coup c'est un peu problématique, parce que derrière par contre il y gagne en réalisme et en spontanéité, mais il perd en puissance esthétique un film qui veut durant une grande majorité de son temps faire ça, faire de la puissance esthétique. Et donc du coup en tant que spectateur on regarde un peu ça en se disant, hey, qu'est-ce qui qu qu qu qu se passe Pourquoi Pourquoi tout ça Pourquoi tout ça finalement alors que je vois pas vraiment le sens ou l'intérêt Et du coup, bah on sait pas trop où se foutre. Et on se dit un peu que le film est une espèce d'expérience visuelle loufoque et étrange qui n'a pas vraiment de sens mais qui se met en place devant nous. C'est vraiment bizarre de regarder des Lelouches aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il fait du cinéma avec toujours la même passion mais qu'il ne met pas cette passion au service de sa mise en scène. Qu'il la met plus au service de ses personnages, vaguement, et surtout de ses acteurs. Chose dont on parlera après. Lelouch tente beaucoup de choses ici. Et par de nombreux aspects, on pourrait presque avoir la sensation qu'il met en scène une œuvre expérimentale, que ce soit par les nombreux outils graphiques qu'il utilise pour réaliser son projet, ou que ce soit simplement parce qu'il cherche à jouer avec nous et avec les possibilités du cinéma. Mais indéniablement, cela ne prend pas toujours. Cela peut même laisser assez facilement le spectateur perdu face à une démarche artistique parfois attachante, parfois sincère, parfois émouvante, mais qui ne survit pas à une épreuve fatidique, celle de la durée d'une œuvre qui clairement se perd au gré de son évolution et de son rythme maladroit. En termes de casting, il n'y a rien à dire celui-ci est bon, celui-ci est vraiment bon, que ce soit Béatrice Dahl, que ce soit Elsa Sieberstein... Bon, Elsa Sieberstein a tendance à un peu en faire des caisses, et Béatrice Dahl est un peu en roue libre. Mais pour autant, ce sont deux très grandes actrices qui s'en sortent bien, voire même très bien, durant certaines scènes. Sandrine Bonnaire est pour moi la, la lumière de ce film avec Gérard Darmon. Derrière, Philippe Lelouch, Kev Adams et Harry Habitant sont très secondaires, voire tertiaires, et honnêtement, on ne les retient pas plus que ça à la fin du film. Je trouve notamment Kev Adams très en retrait, mais finalement pas si mal que ça. Mais surtout Harry Habitant que je trouve vraiment pas bon. On dirait qu'il est complètement lunaire et trois quarts du temps à côté de la plaque, donc pour moi ça marche pas. Et encore une fois, vraiment, si le film vaut le coup d'œil, c'est parce qu'il y a Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon, et que ce sont deux très grands acteurs, que même si le louche leur laisse beaucoup de liberté, ils arrivent quand même à se cadrer et à faire en sorte de ne pas partir trop en live, et ça se ressent. Et du coup, leurs interprétations sont vraiment maîtrisées. Darmon et Bonner sont à eux seuls le plus grand atout de ce métrage, délivrant des prestations attachantes et sincères qui portent le film de bout en bout avec une immense maestria. Au bout du compte, l'amour c'est mieux que la vie. Imaginez que c'est le premier volet d'une potentielle trilogie. Que là c'est pas ouf. Que c'est quand même pas hyper bien mis en scène qu'on s'attache tout de même au personnages, mais c'est surtout en grande majorité par l'interprétation des deux acteurs principaux que réellement de la forme que prend le film. Eh bien, j'ai pas forcément envie de voir cette trilogie. Sauf si Lelouch se pose réellement des questions, cherche à avancer et à aller plus loin. Peut-être que là, on pourrait avoir des films intéressants. Mais en l'état actuel, l'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch, ben, ça reste pas un film très intéressant. Pour autant, je vous dirais de vous faire votre propre avis. Parce que moi, je trouve qu'il est juste moyen. Sauvé en grande majorité par les acteurs, mais il reste moyen. Donc faites-vous vos propres avis, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que les fans de Lelouch vont adorer et vont considérer que c'est vraiment un metteur en scène qui se révolutionne. J'ai du mal à voir ça, finalement. Peut-être parce que j'ai pas une grande attache à Lelouch, ou peut-être simplement parce que je trouve le film maladroit. Mais voilà, faites-vous vos propres avis et puis vous reviendrez me voir et vous direz ce que vous en avez pensé. A plus